C'est fini, 2016 va se terminer. C'est une année qui a été difficile. Vous avez été, comme moi, sans doute inquiets par beaucoup d'événements internationaux, par ce qui s'est passé dans nos pays, parce qu'il y a eu, bon, il y a eu les attentats, il y a eu l'inquiétude. Mais enfin, on va se tourner vers l'avenir avec optimisme. Et je voudrais dire toute mon amitié à la communauté portugaise. Nous vivons ensemble dans la même ville. Les Portugais sont nos amis. Et puis l'année 2016, ça a été aussi une année extraordinaire parce que la victoire de l'équipe du Portugal de football, ça a été vraiment un grand événement. C'est là qu'on a vu que vous étiez nombreux, très nombreux à Bruxelles, vu que vous étiez très nombreux en rue. Voilà. Bon anno à tous.